Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes nouvelles crocs. Bah oui, acheter sur AliExpress en Chine, c'est le, le démon, voilà. Alors en plus, il y avait une offre, en plus, vous bah, rappelle, moi je suis en Asie, donc je les paye hors taxe, il y a moins de transport, tout ça, tout ça. Et euh, je crois que j'ai fait une bonne affaire. Bon, il y avait une offre à 7 euros, 7 euros hors taxe Alors, j'appelle, moi j'habite en Asie du Sud ou en Thaïlande par rapport à la Chine. Donc c'est pas loin, il n'y a pas de taxe. Et c'est vrai qu'au niveau du café ou de la contrefaction, ils sont plus tolérants, ils laissent un peu tout passer. Et c'est vrai que le packaging est quand même arrivé un petit peu avec. <rire> Voilà, il, est arrivé, il est arrivé dans le sac je me suis dit ouais qu'est-ce qui arrive il y a même le truc pour accrocher les, les chaussures en rayon et tout, je me suis dit quand même alors moi c'était 7 euros, vous à peu près alors vous il faut rajouter la TVA plus les frais de port de la Chine vers la l'Europe et maintenant faut passer par euh, l'Antarctique et tout tu vois donc je faire le tour, donc c'est un peu compliqué mais euh, 20 balles, 20 balles chez vous et truc alors celle là, pourquoi j'ai pris celle là en fait parce que j'avais déjà une paire équivalente que j'avais acheté dans le croc de magasin crocs officiel ici alors, alors le problème c'est que voilà en Asie moi je fais je pas très je fais pas très attention au tout mais il y avait cette espèce de finition cuir qui était jolie dessus mais ici il fait chaud puis après ben voilà les chaussures elles s'usent moi je roulerai oui, je fais de la moto avec tout ça tout ça voilà donc bon les godasses alors, elles sont arrivées un peu en fin de vie c'était le bon moment d'en racheter et éventuellement de racheter ben, pas les alors c'est pas exactement les mêmes au début je me suis dit tiens c'est les mêmes c'est pas exactement les mêmes hein, euh... elles sont euh, un peu différentes au niveau de la finition par dessus et tout mais on peut estimer que soit c'est une autre variante soit que c'est le nouveau modèle Soit ils n'ont pas fait exactement pareil pour des raisons X ou Y. Mais bon, là, quand il euh, y a les étiquettes comme ça de dedans, Alors, vous, je rappelle, si vous commandez en Europe, vous aurez peut-être pas tout ça. Il <rire> y aura peut-être moins, parce qu'ils font un peu attention avec les douanes et tout. Mais la finition, euh, elle est extrêmement bonne. Étonnamment, alors... Ah, vous voyez, là, on voit que le... Ça fait peut-être... Alors, peut-être, ça fait peut Alors, peut-être... Alors, regardez ma première vidéo où je vous explique un peu le A, le double A, triple A que peut-être qu'il est sorti des usines. Niens niens, il n'y a pas. Il n'y a pas les usines qui font avec les marques. avec Les marques s'amuse s'amusent pas à revendre en, en looser des trucs à moitié prix pour euh, niquer leur marché. Après, qu'une usine en face <rire> traverser la route pour trouver du boulot. Que l'usine en face euh, fasse des chaussures et dit tiens, mais je peux en faire un truc comme ça, c'est facile. Ça, c'est autre chose. Là, on voit, vous voyez qu'au niveau de la, de la finition, euh, ils ont complètement emmerdé. Hein. Ils ont bien mis le. Il euh, y a la couture qui est venue jusqu'au plastique. Oh, je suis pas très satisfait pour bon, mes 7 euros. <rire> voilà. Bon, bah la chaussure, elle est. <rire> le, le souci du détail est quand même juste démentiel. Bon, les chaussures, elles sont. Euh... Ils ont mis le site web et tout. C'est du. Alors, c'est pour moi, c'est du 1.1, d'accord C'est du triple A, encore une fois. Je vous inviterai à regarder ma vidéo d'avant. Là, c'est sûr. Euh... Après, voilà, 7 balles, quoi. <rire> 7 balles, free shipping pour moi. Ou 20 balles pour vous. Enfin, 20 balles pour vous. Il doit y avoir quand même un bon 5 balles de frais de port. Plus le vendeur, plus tout ça, tout ça, quoi. Les chaussures sont très, très bien euh, finies, étonnamment. Alors, ouais, en... ouais bah, très, très bien finies. En même temps, pas, pas pire que les, les vrais Crocs, mais voilà. Bon, ça va, euh, je les trouve très très belles, très très sympa et tout. Alors, je vous mettrai le lien dans la description 19 euros 39. Encore une fois, alors après, est-ce que vous allez recevoir exactement les mêmes que moi Est-ce que ils vont enlever les trucs Est-ce qu'ils vont cacher ça na. est-ce qu'ils vont des vrais papiers, comme on appelle les, les certificats PS ici Enfin, euh, là-bas, <rire> là-bas, parce que j'habite plus là-bas. Je habite ici maintenant, mais ici, c'est plus là-bas. Voilà. Est-ce qu'ils ont les certificats PS Alors, les certificats PS en Chine, est ce qu'ils appellent les certificats pour Photoshop, cest qu'ils font un truc machin en l'outil, t'envoies ça. J'avais le cas avec mes des Nike que j'avais acheté qui était complètement merdique, qui était du, du A ou du double A et tout. Et j'avais ouvert un litige à AliExpress et le vendeur a envoyé un papier. On est, en au on est fabricant officiel de Nike et tout. La, la chaussure elle était dégueulasse, <rire> elle était toute pompeuse et tout. Il n'y avait rien qui allait et tout, mais euh, voilà, il avait le papier donc je l'ai eu dans le Lulu. Voilà. Bon, les chaussures sont très sympas après à porter comme ça. Elles sont bah, elles sont tout aussi confortables que les vraies ce qui est le bon, un de mes gros problèmes. Elles sont plutôt sympas. La taille est bonne. Euh, personnellement, moi je fais du 10. Vous Voyez sur ça, ça -là, là, elles sont défoncées. Hein. Euh, je fais du 10 et tout. Elles sont très bien. Bon, l'intérêt, le le, alors le problème c'est que bah, les vrais les vrais crocs sont quand même pas donnés hein, malgré tout. Même, même, même en Thaïlande et tout, euh, voilà, on arrive vite à 30 balles quoi, sans, sans forcer. Voilà, donc là le fait de les payer... Je euh, payer 7 balles, j'ai eu l'impression de faire une bonne affaire. Voilà, c'était ma deuxième paire, dites-moi ce que vous pensez un peu de ces chaussures. Pour moi ces chaussures parfaites pour... Alors pour la Thaïlande bien évidemment, mais pour l'été, pour la plage, tout ça, tout ça. Mettez-moi un commentaire pour dire ce que vous pensez de ces chaussures. Ah, vous pensez de la théorie, est-ce que les mecs, il les sort, il en a... Il a toutes les couleurs, toutes les tailles, il en sort une par jour. <rire> Ouais, ouais ouais ouais ouais Et la mère Noël elle s'habille en Victoria Secret C'est ça <rire> Allez mettez votre plus beau pouce en l'air euh, Pouce en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo T'as aimé ne pas aimer la vidéo T'as pas aimé aimer la vidéo Je vous remercie de passer me voir ça me fait plaisir de ne pas de t'abonner Je vous fais la les deux dernières paires de crocs que j'ai reçues la dernièrement parce que j'ai remis le couvert parce que quand j'ai reçu celle-là ai recommandé d'autres Et je les ai reçus Et les autres sont euh, le démon on va les comparer avec les vrais Vous allez voir et peut-être une bonne affaire à faire